Bonjour, on va étudier le cours de l'anatomie des glandes parathyroïdes. Pour cela, on adoptera le plan suivant. Une introduction, la configuration externe, la structure, la situation, les rapports, la vascularisation et l'énervation, et on va faire une conclusion. Pour introduire les glandes parathyroïdes sont quatre petites glandes endocrines situées à la face postéromédiale des lobes thyroïdiens. Ils sont pairs et comprennent les glandes parathyroïdes supérieures et inférieures. Le nombre des parathyroïdes peut varier d'une personne à autre. 14% des personnes ont moins de 4 parathyroïdes et 6% des personnes plus de 4 parathyroïdes. Les parathyroïdes sont sous forme d'îlots de tissu parathyroïdes. Elle sécrète la parathormone qui régule les taux de calcium et de phosphore dans le sang. Concernant la configuration externe, ce sont des petites glandes oblongues de couleur rouge, jaunâtre ou brune. Chacune mesure au maximum 8 mm de longue et 4 mm de large et 2 mm d'épaisseur. Elle pèse 40 mg. Concernant la structure, ils sont entourés d'une mince capsule fibreuse euh, dans laquelle, de laquelle se détachent des septomes, qui est la divisent en lobules. Le parenchyme parathyroïdien est constitué de deux sortes de cellules, les cellules principales et les cellules oxyphiles. Concernant la situation, les glandes parathyroïdes supérieures elles sont situées contre l'apex des lobes thyroïdien près de la branche externe du nerf laryngé supérieur. Les glandes parathyroïdes inférieures, sont situées contre la base des lobes thyroïdien, chacune est près d'une artère thyroïdienne inférieure et d'un nerf récurrent laryngé. Concernant les rapports, les glandes parathyroïdes sont fixées à la face postéromédiale de la capsule fibreuse de la glande thyroïde. Ils sont recouvertes du fascia thyroïdien. Il y a quelques variations, notamment euh, la localisation entérolatérale euh, de l'œsophage et euh, la situation sur la face latérale des glandes thyroïdes, dans 5% des cas. Il faut noter qu'il y a d'autres euh, localisations, comme les, la localisation médiastinale la localisation euh, intrathyroïdienne. Concernant la vascularisation et l'énervation, euh, pour la vascularisation artérielle, chaque parathyroïde est vascularisé par une artère unique et terminale. Les artères thyroïdiennes inférieures vascularisent les parathyroïdes inférieures et 88% des parathyroïdes supérieurs. Dans 12% des cas, les parathyroïdes supérieurs sont vascularisés par l'artère thyroïdienne supérieure ou par l'arcade anastomotique postérieure entre ces deux artères. Et donc, la grande majorité des cas, les quatre parathyroïdes sont vascularisés par les seules artères thyroïdiens inférieures et ils ne reçoivent pas de vaisseau à partir du parenchyme thyroïdien. Les parathyroïdes médiastinales peuvent être vascularisés par une branche issue de la crosse de l'aorte. Du tronc de l'artère brachiocéphalique ou de l'artère mammaire interne homolatérale. Il faut noter que les parathyroïdes intrathyroïdiens sont vascularisés par le parenchyme thyroïdien sous-adjacent, sans pudicule véritablement individualisable. Pour le drainage veineux, elle est assurée par un réseau superficiel sous qui conflue vers le hile et un réseau profond. De distribution plus variable, non systématisée. Les parathyroïdes supérieurs se drainent vers les veines thyroïdiens moyens ou vers le corps de thyroïde. Les parathyroïdes inférieurs se drainent le plus souvent vers les veines thyroïdiennes inférieures. Concernant l'énervation, L'énervation est de type sympathique, la plupart du temps venant directement des ganglions cervicaux supérieurs au moyen. L'activité glandulaire est contrôlée par la variation du taux cirique de calcium. Pour conclure, les glandes parathyroïdes sont en général au nombre de 4, mais ce chiffre n'est pas constant. Leur siège est également variable. Il existe en général deux parathyroïdes supérieurs et deux inférieurs. Derrière les lobes latéraux du corps de la thyroïde et parfois enfouillés dans ce corps thyroïdien. Ils sont vascularisés principalement par les branches de l'artère thyroïdien inférieure. Cela justifie les appréhensions des chirurgiens lors de l'ablation d'un goitre. En effet, l'insuffisance parathyroïdienne est souvent la conséquence de l'ablation accidentelle des parathyroïdes au corps de la thyroïdectomie ou d'une lésion de leur artère nourricière. Les parathyroïdes sont des glandes endocrines originales, dépourvues de commandes. Ce sont les variations du taux de calcium sanguin qui règlent leur sécrétion. La parathormone sécrétée par les parathyroïdes élève le taux de calcium dans le sang. La calcitonine sécrétée par les cellules parafolliculaires de la thyroïde abaisse le taux de calcium.